Kasai, Tu es né sous la constellation de la Balance. Tu maîtrises parfaitement l'art du Feu. Ton rôle envers tes frères sera de leur faire justice. Shikyu. Tu es né sous la constellation du Capricorne. Tu maîtrises parfaitement l'art de la Terre. Ton rôle envers tes frères sera d'être courageux. Kinzoku, Tu es né sous la constellation du Sagittaire. Tu maîtrises parfaitement l'art du Métal. Ton rôle envers tes frères sera d'être vigilant. Mizu. Tu es né sous la constellation du lion. Tu maîtrises parfaitement l'art de l'eau. Ton rôle envers tes frères sera la sagesse. Mokusei. Tu es né sous la constellation du poisson. Tu maîtrises parfaitement l'art du bois. Ton rôle envers tes frères sera de les sauver.